Sur cette parcelle, ouais. combien tu as de variétés différentes C'est quoi comme variété euh... Donc, euh, Sur la nouvelle plantation oui. ou sur, la nouvelle, oui. sur la nouvelle plantation, Alors il y a, y a deux parties. Il partie, y a une partie gauche, c'est tous les pommiers à jus. Et toute la partie droite, là-bas dans le fond, c'est tous les pommiers okay. acides. Donc, euh, pommes à jus, c'est tous des variétés locales du nord de la France. Mm -hmm. Bon, Qu'est-ce qu'on peut citer La lance on peut citer la rainette, après des rainettes, il y en a, tous les, y en a plusieurs sortes ouais. aussi. Qu'est-ce qu'il y a il y a, de la, il y a de la henri, il y a de la, la gueule de mouton, Coleman, ça a deux noms, ça a plusieurs noms. Après, voilà, c'est le principal, après il y en a encore ouais. quelques-unes, après il y a des, il y en a quelques-unes, il y a juste 5-6 pommiers, voilà, c'est ouais. plus un, un panachage en fin de compte. Ah. Est-ce qu'il vaut mieux diversifier un maximum ou... Bah suivant les dates de floraison, pour que ça puisse se polliniser ensemble, oui. tout ça aussi. Il ne ah. faut pas les tardir, je veux dire, ils sont faits pour qu'ils fleurissent à peu près tous en même temps, oui, euh, oui. pour pouvoir les récolter oui. en même temps. Est-ce ah. que tu as organisé euh, les, la répartition des variétés en fonction des dates de maturité aussi euh... Euh, Une partie, tu vas récolter plus tôt, une partie plus tard. Non. Non, non. C'est tout à peu près groupé Ouais, c'est tout mis par ligne, c ils ont, sont tous ensemble, ouais. Ah mais ils sont, sont tous ensemble. D'accord. Ah. Okay. Parce qu'il y a des variétés, il y en a que, comme je disais tout à l'heure, il y en a que cinq. Y a de la, bon, on verra dessus parce que je n'ai ouais, pas bon, les noms pas, de tête, pas. mais... Et euh, ce <coughs> qu'on est là, euh, ouais. euh, une mare Ouais, les mares. Mare euh, bah, en tirage il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Hein, on, on... On disait presque, dans le temps, il y avait quasiment une fosse par parcelle. Oui. Ah. C'est quoi C'est pour assainir la parcelle C'est pour assainir aussi, ouais, et puis pour abreuver les animaux. Parce oui. qu'on voit qu'il y a une... Oui. Il y a hein la pompe. Ok. En fait, okay. je te demandais, euh, parce que j'avais entendu que les mars étaient intéressant en verger. Ouais. Euh, on m'a dit, mais alors, c'est du on-dit, hein, que euh, souvent les oiseaux aussi, ils allaient becqueter les fruits. Ouais. Mais pas pour manger, pour boire en fait. Ah bon euh, Là où ils ne trouvaient pas d'eau, mais bon. Ah, je sais pas trop. Je ne je, je sais pas trop. Voilà. La question c'est, est-ce que planter en versant sud ou en versant nord, ça a un, un, une importance enfin, Toi, comment tu... tu, bah, -tu moi je dirais qu'en versant sud, on est quand même dans des terrains plus, plus secs. Ouais. On serait peut-être moins embêté par rapport à la récolte. Au mois d'octobre. Ouais, hein, parce qu'on a quand même plus. Soleil, parce qu'en fin de saison, au mois d'octobre, le soleil il est bas quand même. Ouais, ouais. Et si vous êtes en versant nord, euh, le soleil euh, il sèche pas trop la, la parcelle. Et hein. du coup, tu as besoin que la parcelle soit sèche pour bah, après les fruits sont sales. Comme on, est, on, on ramasse mécaniquement. Donc euh, après en verger haute tige, bon on, ça, ça fleurit quand même plus tard que du bastige. Hein, ouais, par ouais. rapport au bastige. Euh, cette année, on n'a pas été trop embêté. Hein, ça, oui. ça, il a arrêté de geler, euh, il temps. Oui, ah. oui. mm. Parce que tout à l'heure, tu disais que, euh, alors du coup, là, c'est euh, par rapport au bastige ou au tige, toi, tu as les deux sur ton exploitation. Ah, ouais. Et euh, est-ce que les vergers au tige ont mieux supporté le gel tardif Ah oui, oui, ah bah oui. oui. Mm. C'est dû à quoi, j'aurais jamais pensé, moi Je pensais que c'était juste le choix variétal. Non, bah, le bastige, fleurit quand même un peu plus tôt. Hein. Oui, mm. ah, ok. Puis après, il y a tout l'entourage aussi, il y a tout le, le milieu. Hein. Après, vous avez des bosquets, vous avez de la protection aussi. Hein.